Bonjour, bonjour. Je suis un petit élu local, membre du Parti Socialiste depuis 2011, parti que j'ai décidé de quitter suite à, au quinquennat de François Hollande. Comme de nombreux militants socialistes, je ressors déçu de ce quinquennat. Non pas que rien n'ait été fait, puisque je considère que euh, le mariage pour tous, la COP21 ou encore euh, la loi République numérique Le Lemaire sont des avancées. Mais si on met en regard de ça le débat sur la déchéance de nationalité, la loi El Khomri, la prolongation euh, de l'état d'urgence, et je ne parle même pas des reniements liés au discours du Bourget, on voit que le compte n'y est pas. Euh, et pour moi, ce qui a fait déborder le vase, si je puis dire, c'est le fichier TES, qu'on a aussi appelé le fichier monstre, qui consiste en, dans le fichage des gens honnêtes et qui sera mis en, en œuvre dès la fin du mois sur l'ensemble des départements français euh, grâce au ministre de l'Intérieur et notre actuel premier ministre. Donc, Pour moi, c'est révélateur de deux choses à la fois euh, qu'il y a une véritable incompréhension des enjeux euh, du numérique euh, sur, euh, chez nos représentants, euh, en particulier sur tout ce qui est liberté numérique et qu'il y avait aussi euh, des jeux de posture qui devenaient euh, totalement anachroniques. On a vu notamment ça euh, au, lors des, du, de l'utilisation euh, du 49-3. Et ra à rajouter à ça le fait que le PS est un parti euh, qui est vraiment très pyramidal, euh, ce qui empêche l'émergence la... La... d'initiatives locales, euh, pour moi j'ai décidé de passer à un engagement plus démocratique et plus citoyen avec une plus forte représentation de la base des militants et aussi un fonctionnement beaucoup plus horizontal. Le but étant de faire, d'entreprendre dans le domaine de la chose publique. Pour moi, le parti qui représente et qui porte le plus haut ses valeurs, c'est le parti pirate, euh, je vous invite d'ailleurs à aller euh, sur le site internet découvrir euh, notamment la Déclaration de principe euh, qui est euh, fondatrice de, du Parti Pirate et qui a été euh, amendée euh, cette année. Euh, la, le triptyque sur lequel reposent ses euh, valeurs, ce sont « Liberté, démocratie, partage », qui sont euh, un complément, un, une surcouche à euh, notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Donc, euh, petite petite question euh, directe du, du Parti Pirate, à savoir euh, en quoi mon nouvel engagement pouvait euh, influer sur euh, mon action politique. Donc, en reprenant ce triptyque-là, euh, je pourrais organiser mes, mes actions euh, sur euh, l'axe liberté par rapport à tout ce qui est open data, euh, format ouvert et euh, logiciel libre notamment l'utilisation aussi de toutes les applications de style euh, Wikipédia ou OpenStreetMap sur euh, notre, euh, notre commune bains et plus largement l'agglomération euh, nous poussons vraiment à l'utilisation de ces outils sur l'aspect euh, démocratie, euh, c'est tout ce qui est euh, médiation numérique, euh, pour laisser euh, personne euh, en dehors des enjeux du numérique et euh, laisser des personnes en dehors de, de ces transformations numériques. Euh, et puis aussi l'aspect euh, communication, à la fois euh, des élus vers euh, leurs administrés et puis euh, la mise en place d'une plateforme qui permette... Au, à nos concitoyens de dialoguer ensemble afin que des projets puissent émerger et euh, que les élus puissent s'en emparer pour co-construire avec les citoyens euh, des actions locales qui sont plus pertinentes. Et sur l'axe euh, la, partage, euh, nous avons un projet de, de Fab Lab Hacker Space sur lequel on va pouvoir justement greffer tout. Des, des actions euh, de partage du savoir qui est très important surtout en, avec l'accès au, au, au numérique et aux ressources en ligne et puis euh, aussi tout ce qui est euh, give box c'est-à-dire des, des boîtes à donner euh, puisque le, le but est aussi de mettre en place des endroits dans lequel, à partir desquels des citoyens vont pouvoir échanger euh, de la culture, euh, c'est quelque chose d'assez de, de, primordial euh, par les temps qui courent. Donc deuxième question du de Parti Pirate, à savoir si les législatives de 2017 étaient quelque chose qui m'intéressait. Alors moi, étant élu, je considère que mon rôle premier, c'est justement de permettre l'émergence de nouvelles candidatures citoyennes. Donc, je me mettrai au service d'une candidature citoyenne, si, si le besoin s'en faisait sentir, de permettre à quelqu'un euh, d'engager, de sauter le pas. Euh, voilà, je, je considère vraiment que c'est mon rôle d'élu et non pas de truster euh, toutes, les, toutes les possibilités qui s'offriraient à moi. Euh, troisième question, en PACA, où en êtes-vous Alors la section euh, va être euh, mise en place à partir de la semaine prochaine, donc euh, début mars, une euh, assemblée générale extraordinaire de création va avoir lieu du côté de Saint-Chama. Nous nous sommes déjà euh, réunis euh, notamment euh, lors de la conférence de presse de la Belle Démocratie sur Marseille, ce qui nous a permis d'échanger et de voir vraiment que nous avions... Euh, beaucoup de choses à, partie, à partager avec des collectifs euh, citoyens qui ne sont pas forcément des partis politiques mais qui ont une vraie action euh, locale sur euh, sur l'action politique. Donc euh, n'hésitez pas non plus nous avons euh, sur les réseaux sociaux donc vous cherchez parti pirate Paca et notamment le site internet paca.partipirate.org. À bientôt.